Bonsoir à tous. Oui, eh ben pour l'instant nous sommes au bal de Jimmy. Nous passons une très bonne soirée. Nous passons, enfin moi personnellement, j'ai passé une très bonne soirée. L'ambiance est bonne, l'accueil a été vraiment super. Et euh, je souhaite une bonne continuation à Jimmy. Et euh, je donne rendez-vous à tout le monde pour l'année prochaine, pour, à Espérance Péma Sienne. Merci à tous et puis euh, continuez à vous amuser. Merci beaucoup. Oui, bonsoir TV. Ben, nous sommes euh, au bal de Tropical Danza. Nous passons un super moment très agréable avec cette, euh, cette association. Et c'est un beau bal Grand Monde avec euh, de belles quadrilles, de belles danses. Et je suis accompagné de ma cousine, euh, Francine Delvert, gérante du restaurant de Petitbourg, qui va nous donner ses impressions. Bonsoir, mais euh, en fait oui c'est vrai que je suis dans la soirée, c'est vraiment une soirée vraiment merveilleuse, ça se passe très très très très bien, euh, je suis vraiment heureuse d'être là, je vois des gens que je rencontre, c'est vraiment magnifique, et puis voilà quoi. Oui, chantez, eh les spectateurs, eh bien, on vous dit bonsoir. On est euh, à Bimaru avec l'association Kaikafet. Fête. Eh C'est pour euh, une soirée euh, de Kadri, A fait Kadri comme on dit. Donc euh, voilà, ça se passe bien. Le repas était super bon. Et. Euh, L'accueil convivial, on est avec euh, tous réunis, avec euh, toute l'association de la Guadeloupe, avec euh, l'indou que vous voyez là, M. Tolassi, avec M. Pascal Delver, avec euh, Mme Nicole, M. Patrice. Donc on est là ce soir euh, pour venir euh, apporter notre euh, soutien à notre ami Jimmy Mandex, pour lui donner une force euh, pour qu'il puisse euh, voir grandir son, son association. Donc on est là euh, dans ce sens. Eh bien, on vous dit euh, enfin tous les Guadeloupéens les Guadeloupéennes euh, qui peuvent venir ce soir euh, apporter euh, leur force euh, à cette association. Ça nous fera très plaisir. Eh bien, on vous allez passer une bonne soirée avec ETV. Euh, eh euh, bonne soirée. Et puis euh, voilà, en espérant que vous allez euh, apprécier cette vidéo, eh bien, on vous dit bonne soirée et merci. Alors bonsoir tout le monde. Alors là on est à l'association tropicale d'Anza. Hein? et on en fait ce 27e anniversaire et en même temps mes 50 ans voilà alors je vous remercie je remercie tout le monde qui sont venus euh, partager ce moment avec nous et puis euh, que la soirée continue j'avoue love, j'avoue vous